Comment avoir du plaisir en mettant en place une nouvelle habitude Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Dans une précédente vidéo, j'expliquais la notion de recherche du plaisir et de fuite de la douleur. Et du fait qu'on avait une balance dans notre cerveau qui évaluait, en fonction d'une nouvelle action, la quantité de plaisir et de douleur qu'elle allait nous procurer. J'ai déjà parlé de comment diminuer la douleur de cette action. Je vais parler dans cette vidéo de comment augmenter son plaisir. La première chose que je te propose, c'est de lister tous les bénéfices que tu vas pouvoir retirer de ce passage à l'action pour cette habitude. Qu'est-ce que ça va t'apporter en termes d'énergie, en termes de santé, en termes de relations Ensuite, qu'est-ce que ça va t'apporter en termes de confiance en toi ou d'estime de toi. Si je te dis par exemple dans un mois, tu vas avoir atteint ton objectif à 100%, comment est-ce que tu vas te sentir Par exemple, si tu souhaites apprendre une nouvelle langue et que tu regardes en arrière et tu te rends compte que tu as passé tous les jours de la semaine à prendre 10 minutes pour apprendre cette langue, comment tu vas te sentir Qu'est-ce que ça va changer Quelle image de toi tu vas avoir Enfin, je te propose de, à chaque fois que tu vas pouvoir passer à l'action que tu vas rechercher à être motivé pour agir au quotidien, de te connecter sur l'état que te procure le fait d'avoir atteint ton objectif. Peut-être que c'est en notant et en relisant les bénéfices, peut-être que c'est en visualisant l'atteinte de cet objectif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à demain 10h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, sens-toi libre de commenter, de partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et je te souhaite une très belle journée.